Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec Shinken Vous voyez que Shinken c'est seulement une partie de votre solution. Euh, c'est le cœur et après, on va brancher n'importe quoi autour. Et ça peut être du logiciel libre comme du logiciel propriétaire. Selon ce que vous avez, on va réaliser l'intégration euh, ben, pour que ça fonctionne dans, vo dans votre système. On va d'abord se concentrer sur, euh, sur Shinken, sur le cœur, voir les fonctionnalités euh, de, de ce logiciel-là. Ceux qui connaissent Nagios vont voir qu'en fait, c'est seulement un... Enfin, c'est seulement. C'est un Nagios qui a été éclaté. Euh, on verra les fonctionnalités qui ont été rajoutées par rapport à Nagios, et puis quelques exemples d'intégration, et ensuite on verra les démonstrations. Donc c'est euh, un logiciel de supervision. Euh, ça a été créé en 2009 euh, pour répondre à des problématiques de performance sur Nagios qui n'ont jamais été... Euh, comment dire, qui n'ont jamais été intégrés. Et euh, donc en fait c'est Jean Gabès qui a proposé des, des solutions pour, euh, pour répondre aux problèmes de, de performance de Nagios. Il a proposé ça, les, les solutions n'ont pas été intégrées, du coup il a parti son projet. Euh, c'est un projet en Python, ouvert, libre et communautaire, c'est-à-dire que c'est assez simple de rentrer dans la communauté de, de Shinkan aujourd'hui, euh, comparé à, à Nagios qui est un, peu plus, euh, est un peu plus difficile. Là vous allez sur un site web qui s'appelle Github, où vous allez trouver le code source, vous vous inscrivez, puis vous pouvez contribuer en, en 10 minutes. Euh, ça reprend complètement l'esprit de Nagios. Si vous connaissez Nagios aujourd'hui, vous n'allez euh, vraiment pas être perdu. Vous prenez votre configuration Nagios, vous la mettez dans Shinkun, ça marche. Donc les, la configuration est compatible. Pour ceux qui sont un petit peu euh, développeurs, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle mmh, Oui Est-ce que vous connaissez le langage Python Bon. En tout cas, ça dépend, ça, le, le, le cœur ne dépend que d'une seule librairie qui s'appelle Pyro, qui permet de faire des communications entre, entre des serveurs. On va voir ça plus tard. Donc, pourquoi Shinken Donc c'est ça, Najus n'avançait plus. Euh, pendant deux ans, je pense qu'il y a dû avoir une seule, une seule mise à jour. C'était assez limité. Les performances aussi, très limitées. Euh, je ne sais pas combien d'éléments vous avez réussi à superviser. Moi, j'y suis arrivé... À un petit peu moins de 10 000, quand on va, après on va devoir mettre deux Nagios, et quand on a deux Nagios, ça commence à être très compliqué à maintenir. Et puis il y a une division, il y a une division de, de la communauté, il y a deux forks qui ont été créés à partir de Nagios, parce que bah, les, les, le développeur principal n'intégrait ne, ne euh, pas certains, certaines contributions. Ah, merci. Qu'est-ce qu'un fork C'est vrai. Un fork, c'est, euh, ben, vous avez un projet open source, vous le prenez, vous prenez les sources et vous créez votre projet à partir de, ces projets, de, de, de ce code-là. vous donnez un nouveau nom, vous donnez un nouveau, euh, une nouvelle interface, puis vous continuez euh, à développer dans votre, dans votre direction comme vous, comme vous le souhaitez. Donc, ça permet vraiment de, de diriger votre, euh, votre développement comme, ça, comme vous le souhaitez. <coughs> ok, un petit comparatif avec Nagios euh, donc Shinken c'est un projet libre et communautaire, il y a une seule version. Aujourd'hui, Nagios a deux versions, Nagios et Nagios XI. Euh, Shinken est écrit en Python, Nagios est écrit en C. On verra que le, le, le langage Python est normalement plus lent que le C, mais ne pose pas de problème de performance. Euh, donc le, le, la communauté de Nagios est vraiment énorme, vous pouvez trouver toutes sortes de, de greffons pour faire la, la supervision, mais Shinken peut reprendre complètement les, les greffons, c'est complètement compatible, et donc Shinken profite de la communauté Nagios. Euh, Nagios, quand vous, si, si vous, si vous l'avez un petit peu utilisé, vous voyez que c'est juste un, un fichier que vous lancez et puis euh, le serveur roule. Shinken, vous allez voir, c'est complètement décentralisé. Il y a plusieurs choses euh, à lancer pour que la, la solution fonctionne. Euh, et les performances, euh, j'ai mis supérieur à 50 000 checks. Personnellement, je suis arrivé à 80 000 services checker toutes les 5 euh, minutes à peu près, en moyenne. Euh, dans la communauté, certaines personnes sont arrivées à 150 000. Bon, là, il faut beaucoup plus de, de, de serveurs, bien sûr. Mais on, a, on peut arriver à des, à des performances assez, euh, assez folles. <coughs> Avant de rentrer dans l'architecture, dans juste quelques définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Un hot, c'est... Une boîte avec une ip que ce soit un serveur un routeur euh, un, un capteur de température c'est juste quelque chose qui a, qui a une ip un service c'est quelque chose qu'on va superviser sur un hot donc euh, sur un serveur ça pourrait être l'utilisation cpu la vitesse d'un ventilateur et puis il y a deux possibilités pour faire les, les vérifications active c'est à dire que c'est initié par le serveur ou passive c'est-à-dire que c'est le serveur qui va attendre le, le, le résultat envoyé par quelconque manière, de quelconque manière. Est-ce que c'est bon jusque-là Est-ce que vous avez des questions Non Ok. Donc voici l'architecture de Shinken. Nagios en fait c'est tout ça. Shinken qu'est-ce qu'a qu qu fait le développeur Il a cassé toutes les fonctionnalités de Nagios en plusieurs. Euh, en plusieurs euh, processus. On va voir l'arbitre qui va gérer la configuration, le scheduler qui va euh, ordonnancer les, les vérifications, le poller qui va faire les vérifications, le broker ici va exporter les résultats des vérifications vers ce que vous voulez une base de données, une interface web, vraiment ce que vous voulez, un fichier texte, n'importe quoi. Il va exporter vers ce que vous voulez. Le réactionneur qui va lui émettre euh, les notifications en cas de détection d'alerte. Et le moins important, parce qu'il n'est pas nécessaire pour faire rouler toute la solution, c'est le receiver. Le receiver lui, va recevoir les données passives. Pourquoi il n'est pas important Parce qu'il peut être intégré dans l'arbiteur, mais on verra ça plus tard. Euh, donc, ce qui est nécessaire au minimum, c'est un arbiteur, un scheduler un pôleur, et broker et réactionneur, si on veut avoir quelque chose, si on veut voir si les résultats. Est-ce que c'est bon Ok. Donc l'arbiteur, il lit la configuration et puis il va envoyer la configuration aux autres éléments. <coughs> la configuration, par défaut, c'est comme dans la GOS des fichiers texte. Donc là, vous prenez votre éditeur de texte, vous écrivez, tac, tac, tac, tac, tac. Donc si vous avez, euh, on va dire, 30 serveurs, ça va. Si vous avez 300, c'est plus compliqué. Et c'est à partir de là où Shinken, lui, intègre euh, des, de, des importations, donc on va pouvoir le configurer pour qu'il aille chercher dans une base de données. J'ai mis MySQL, mais ça pourrait être du Oracle, du MSSQL. Euh, des logiciels de configuration comme Puppet ou autres. Euh, on a aussi des modules de découverte qui vont aller scanner le réseau et puis qui vont créer la configuration. Et on peut faire tout ça simultanément, si, si donc on va pouvoir aller chercher plusieurs sources d'informations pour configurer notre système de supervision. Donc une fois qu'on a la configuration, l'arbiteur va aller envoyer à tous les autres éléments la configuration. Donc ça, ça veut dire que votre configuration est à un seul endroit, sur un seul serveur, et l'arbitre se charge d'exporter la configuration partout. Tout est beau Donc il envoie aux autres éléments et en partie au scheduler bien sûr. Le scheduler va recevoir sa configuration et là il va ordonnancer ses vérifications et il va envoyer au polleur. Donc il envoie les tâches, et donc lui, qu'est-ce qu'il fait il reçoit, il reçoit les ordres, et donc il va seulement lancer les greffons pour, ben, pour faire les vérifications. Donc les greffons, qu'est-ce que c'est euh, Pour ceux qui ne connaissent pas Nagios, donc, ça fonctionne par plugin, les plugins, les, les, les fameux plugins Nagios. Donc c'est seulement des petits, euh, des petits scripts ou des petits fichiers binaires qui sont lancés, par euh, le ben, par Nagios ici dans Shinken par par, euh, par le Polar, euh, pour faire la vérification donc ça va être par exemple un plugin un, un script qui va faire un ping sur un host et qui va euh, qui va voir si le, le, le, le host répond euh, donc tout ça c'est bon ok et la seule le seul euh, la seule contrainte des de, de, de greffons c'est qu'ils doivent afficher du texte qui sera affiché dans l'interface web et qui doivent respecter un code de sortie et puis, à partir de là, on pourra, on pourra, euh, le, le système de supervision va pouvoir gérer le, le, le, la réponse. Les canaux de vérification, étant donné que c'est des scripts et des petits fichiers binaires, on peut imaginer n'importe quoi. Euh, donc là, j'ai mis des, pour les vérifications passives, j'ai mis des protocoles de, de communication. Euh, on pourrait imaginer un, un plugin qui va, aller, euh, qui va se connecter à une, à une caméra, puis qui va vérifier s'il y a quelqu'un devant qui passe, et puis si oui, on va lever une alerte. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Euh, on va pouvoir faire aussi des scénarios web. Donc ça, c'est ça, c'est aussi intéressant. Euh, récemment, j'ai développé un petit, euh, petit greffon qui va permettre de, de passer un appel pour vérifier que notre système de téléphonie fonctionne. Et donc si, euh, si l'appel euh, fonctionne bien, ben, on arrive à... on n'a pas de problème. Euh, en vérification passive, donc là, vous allez envoyer une alerte, euh, un résultat. Euh, la, le plus souvent, ça va être pour vos systèmes de backup... Quand, il est, quand, le, quand le, le, le backup est fini, on va envoyer une notification pour dire que tout s'est bien passé. Et si, euh, bah, si ça s'est mal passé, on va le savoir aussi. Euh, donc Rapidement, qu'est-ce qu'on peut voir sur les vérifications ben, À peu près tout. Euh, tout. Toute information que vous pouvez, euh, que vous pouvez savoir vous-même, on va pouvoir l'intégrer. Euh, par exemple, donc le CPU, la RAM, les disques durs... Ça va jusque dans les, bien sûr, les, les systèmes d'exploitation. Puis après, ça va dans n'importe quel logiciel Oracle, Tomcat, euh, SQL, euh, Exchange, Active Directory, vraiment ce que, ce, que, ce, que vous, ce que vous avez comme logiciel. Si vous avez des, des logiciels internes, c'est là où vous allez devoir développer votre greffon, parce que ben, normalement, le greffon, si, si c'est un logiciel que vous avez développé en interne, c'est ça. Le greffon ne doit pas exister sur, le, sur, sur Internet. Euh, donc je sais que c'est une question que, certes, que, que certaines personnes ont, ont posée avant la, avant la, la présentation. Que, comment savoir qu'est-ce qui peut être supervisé En fait, euh, la réponse est à peu près tout. Il euh, y a juste une petite méthodologie, c'est bien sûr déterminer les éléments pertinents à superviser. Donc par exemple, vous voulez savoir votre, euh, si votre serveur fonctionne bien. Et donc vous allez dire, OK, si je veux savoir qu'il fonctionne bien, je veux savoir euh, comment va le, le ventilateur du processeur. Ensuite, quelles données sont nécessaires pour déterminer l'état d'un événement Pour savoir comment, euh, si mon ventilateur va bien, je ne vais pas superviser dans quel sens tourne le ventilateur. Ce qui va m'intéresser, ça va être la vitesse. Donc on va, on va, on va essayer de trouver la vitesse du, euh, du ventilateur. Comment savoir, euh, savoir comment collecter ces données-là ben Là, il va falloir trouver le, euh, la, la ligne de commande ou le logiciel qui permet de collecter cette donnée-là. Et on, à partir de là, on va créer le greffon qui va appeler ce logiciel-là. Et ensuite, la cinquième étape, c'est la plus simple, c'est juste de la configuration dans Shinken pour pouvoir utiliser le greffon. Au niveau du, du polar ici, ça, ça va être défini dans la configuration. Il y a des choses qu'on va vouloir vérifier aux minutes. Donc toutes les minutes, ça va aller faire un, une vérification. Et il y a des choses qu'on va vouloir vérifier euh, toutes les heures, tous les jours peut-être, comme un, un, la validité d'un certificat, euh, certificat SSL. Euh, on ne va pas le vérifier toutes les heures, là. La, la validité va pas changer toutes les heures, donc on va le vérifier une fois par jour. Et puis si dans 30 jours il, va, il, il, est, il, est, il est invalide, on va avoir une alerte pour nous rappeler de, de, de régénérer le certificat. Donc, le polaire, une fois qu'il a fait ses vérifications, il va l'envoyer au scheduler. Le scheduler, hop. Le scheduler, lui, donc, il va, euh, donc, comme, comme je le disais, il va ordonnancer ses vérifications en fonction de la configuration, en fonction de ce qu'on a configuré, à quelle vitesse, à quelle fréquence. Euh, on va voir rapidement les liens de parenté. Ce qui va être aussi, ce que va faire le scheduler dans son ordonnancement, il va, euh, quand vous allez avoir un hot qui tombe, il va aller vérifier. Si, si son, par exemple, votre serveur tombe, il va vérifier que la switch qui est devant n'est pas tombée, parce qu'on ne va pas recevoir une alerte pour le serveur si la switch est tombée. Donc, on va... Pardon commutateur. commutateur. pardon. <rire> euh, donc, on va, on va définir ce qu'on appelle des liens de part entrée entre les hôtes, et on va pouvoir voir quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un, un petit exemple, ici, ce commutateur-là est tombé, et les deux autres hôtes derrière sont en état ce qu'on appelle non-joignable, euh, ça veut dire qu'on va recevoir une alerte seulement pour ça, parce que imaginez qu'il y ait 300 hôtes euh, derrière, ben on ne va pas recevoir 300 alertes, on n'en veut qu'une seule. Et vous voyez que euh, malgré ici que ce soit tombé, on a toujours une route qui permet d'aller pinger celui-là. Donc ça, ça va permettre aussi de gérer, de gérer, de gérer vraiment votre réseau euh, de, de manière assez fidèle. <cười> euh, autre chose aussi, donc le flapping. Là, l'ordonnanceur, quand il va avoir une alerte, il va vérifier aussi si euh, votre, votre service ou votre hôte n'arrête pas d'être bon, disponible, de ne pas être disponible. Donc, il va avoir une, une alerte pour ça, ce qu'on appelle le flapping. Euh, ça va permettre de recevoir une seule alerte au lieu de bah, 10 parce que votre, votre serveur est, est venu up, et puis il est, il est devenu injoignable, puis il est revenu. Puis il est... Donc, ça, ça va permettre de limiter le nombre d'alertes. Donc ça c'était sur le scheduler. Donc là, la partie qui vous, a, qui vous intéresse le plus, ça va être le broker. Donc le scheduler va envoyer les résultats au broker. Donc lui il reçoit les résultats et il va les exporter. Alors vers ce que vous voulez. Ce qu'on veut, ça peut être donc euh, une base de données, une interface graphique. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un fichier CSV, à la limite Vraiment n'importe quoi. Euh, et donc, c'est ça. il peut exporter vos données vers plusieurs endroits en même temps. Donc, ça va être votre interface web, en même temps sur une base de données, en même temps, euh, ben on pourrait même imaginer deux bases de données pour avoir de la redondance. <coughs> Quelques exemples. Donc là, votre interface web, il va exporter aussi les données de métrologie, donc pour faire vos graphes et dans votre outil de cartographie. Euh, la durée, bien sûr, de, de stockage des données, ça, c'est de la configuration. Ça peut aller de trois mois à, ce que vous voulez, trois ans. Du moment que vous avez, euh, avez ben, l'espace disque disponible, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer au réactionnaire. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher les alertes contenu dans le scheduler, et il va envoyer les alertes dans le format souhaité. Je ne sais pas ce que, vous, ce que vous utilisez actuellement comme système d'alerte, j'imagine le courriel de base. Le SMS est possible, euh, ça peut ouvrir un ticket si vous avez un système de gestion de tickets. Euh, une, un appel téléphonique, à savoir faire Linux, on, on utilise euh, euh, Asterix Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit un, un, une notification de, de notre Shinken et il va nous appeler sur notre cellulaire, puis il va lire l'alerte. On a un système de, de synthétiseur de voix, et il va nous lire l'alerte. Euh... Une alerte sonore, si vous avez un, un haut-parleur. Est-ce que vous avez d'autres idées d'alerte possibles que, que vous souhaitez mettre en place nous, on a un petit, un petit robot en forme de, de pingouin Linux qui bouge et qui commence à, à parler en cas d'alerte. Exactement, ça peut être vraiment n'importe quoi. L'important, bien sûr, dans tout ça, c'est de, de voir l'alerte. Le réactionneur bien sûr, permet de gérer les escalades. Donc Vous allez pouvoir notifier plusieurs personnes si l'alerte est toujours pas acquittée. Une fonctionnalité qu'on verra rapidement aussi, c'est ce qu'on va, va pouvoir notifier la même personne d'une manière différente selon l'heure de la journée. Donc sur un téléphone ou un autre téléphone en soirée par exemple. Et puis on a le receiver, donc lui va recevoir vos résultats de données passives. Quand vous avez votre backup, quand il a fini, vous allez recevoir un état de, si ça s'est bien passé, Betrap SNMP. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent un petit peu en réseau, euh, toutes sortes de, de possibilités. On peut envoyer aussi des données euh, au, en, faisant un, en allant sur une page web. Tout est possible. Et donc juste pour finir, ce que je veux bien que vous, vous compreniez, c'est qu'il y a des flashs à peu près partout autour. Donc c'est ça aussi, c'est que, que le, le Shinken va aller, va aller se brancher dans votre système. Donc quel Que ce soit du propriétaire, du, du libre, ça n'a pas d'importance ça peut vraiment se brancher partout, exporter les données, donc ça peut c'est ça, aller vers du MSSQL, du MySQL, ce que vous voulez. Et puis le, le receiver peut, peut recevoir des données de n'importe quoi, là c est, c est, il faut juste formater pour que ça, ça, ça corresponde à, à Shinken, mais on peut avoir des données d'à de, peu près n'importe où. Ok, et donc on va faire une petite pause, puis après on verra les, les, fonctionnali les principales fonctionnalités, puis on verra quelques exemples d'intégration.